Un grand respect à Aland, ce saumon de norvège, il a mis un triplé, il a mis autant de buts qu'il y a de lettres A dans son nom de famille. Mais il faut dire la vérité les gars. Aland ne sera jamais une légende, faut l'accepter. Déjà Aland, on peut dire ce qu'on veut. Son jeu il n'est pas beau. Il est pas classe. C'est une brute. On dirait qu'il joue au hasard. On dirait il est là, il tire une pointe au hasard, il marque, c'est la vérité les gars ou oh là, il sait pas faire une virgule. Il sait pas faire de passement de jambes. Il sait pas faire la roulette à l'Ande. Il sait pas faire de sombrero. Il sait pas faire de petit pont. Il sait pas faire de, de double contact. Il sait pas tout ça, les gars. Il n'est pas classe. Oui, il est fort. Oui, il est performant. Oui, il est efficace, mais il est pas classe. C'est la vérité, les gars. Oh, la classe est importante dans le football. Oh, t'as des Benzema, ils jouent, ils sont en costume, sur le terrain, en costume. Lionel Messi, des classes. Voilà, même des Mohamed Salah. Voilà, des joueurs. Ils sont classes, les gars. Et même Haaland, avec son équipe de Norvège, c'est un défaut. C'est son talent d'Achille, son pays, les gars. Vin ma mère. j'en suis sûr que Haaland, il ne sait même pas jongler. J'en suis sûr, les gars. Est-ce qu'il sait faire un tour du monde Est-ce qu'il sait faire ça Il ne sait pas faire. Regardez, ça me manque des Ronaldinho, des Kaka, des Mezoutozil, des Benzema, des Zizou, des Samir Nasris. C'est ça, c'est classe, c'est important, les gars. C'est important dans le foot. Vous négligez ça vous. Pour vous, il n'y a que des stats. Statistiques, statistiques. Arrêtez les gars. Regardez Giroud. Il y en a plein qui disent Giroud, il est fort, il met des buts. Vous comprenez pas qu'il n'est pas classe avec un ballon. C'est important. La classe, les gars. Il y a des joueurs, ils jouent, ils sont en costume. Costume cravate. Donc pour moi, c'est important. Et à Lambre, son point faible, c'est son pays. Et les gars, c'est un Norvégien, son monde Norvège. Voilà. Donc il pourra faire tout ce qu'il veut. Il aura toujours ce défaut. Il aura toujours ce truc où il sera pas reconnu par rapport à son équipe nationale. Ça a bloqué des joueurs comme Gareth Bale, ça a bloqué des joueurs comme Ryan Giggs, ça a bloqué des joueurs comme Alexis Sanchez, comme James Rodriguez. Les gars, c'est un point faible. Donc il passera pas le cap de légende. Jamais, jamais joueur de club qui est marqué en club a était...